Bonjour, donc pour ce cours, c'est encore un sujet avancé. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment, à la demande, on peut transformer la pile d'exécution en un objet pharo et le manipuler. Alors, l'idée de ce cours, c'est pas d'aller dans les détails, c'est vraiment de vous donner l'intuition. Euh, l'idée, c'est on peut manipuler la pile, on peut la naviguer, on peut la changer. Je vais essentiellement vous montrer comment on peut la naviguer. Il y a deux chapitres que vous pouvez lire qui traitent un petit peu de ce sujet. C'est le chapitre sur les... Bloc et le chapitre sur les exceptions du livre Deep into Pharo. Pour ceux qui sont intéressés, il faut vraiment les lire parce que c'est vraiment bien expliqué. Et sinon, vous avez la classe contexte qui se trouve dans Pharo qui représente la pile. Donc, j'ai pris un scénario. En fait, si vous regardez, on vous a fait coder dans le debugger depuis le début. Qu'est-ce qui se passe dans le debugger vous, vous envoyez un message, il n'est pas connu parce que vous ne l'avez pas défini. Vous êtes en train de faire tourner votre test unitaire. Hop. Vous arrivez dans le Debugger. Dans le Debugger, il vous demande est-ce que tu veux créer une méthode Oui, vous créez votre méthode. Là, le système compile la méthode au vol, l'installe dans la classe, puis relance cette méthode. Cette méthode, en général, elle va lever une exception parce que le système n'a pas, pas de magie. Hein, donc il vous dit, bah, avec l'exception euh, shoot bien implemented, il vous dit bah, maintenant c'est à toi d'implémenter la méthode dans le Debugger. Vous implémentez la méthode dans le Debugger, vous recompilez cette méthode au vol, vous faites proceed, le système repart et votre programme continue. Et en fait, si on regarde dans ce scénario, il y a deux points vraiment importants. Il y a d'une part qu'on a recompilé la méthode au vol, plusieurs fois d'ailleurs, mais ça, c'est le boulot du compilateur, on va dire. Mais surtout, c'est qu'on a transformé et modifié la pile d'exécution de façon à pouvoir injecter des, nouvelles, des petits nouveaux, des morceaux de pile de façon à ce qu'on puisse continuer l'exécution alors qu'au départ, on avait une erreur. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, c'est pas juste réifier la pile ou rendre objet la pile, ce n'est pas juste un exercice de style, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et de créer des outils beaucoup plus puissants. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que c'est utilisé dans, dans Seaside pour servir des applications web. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la pile Faro, en général, c'est une pile C, la machine virtuelle a sa pile, et qu'à la demande, on peut la transformer en un objet vivant. Ce qui est sympa, c'est que ce, cet objet vivant, on peut le... Euh, naviguer mais on va pouvoir aussi le modifier et quand je dis le modifier ça veut dire que quand je vais modifier cet objet pharo ça va modifier la pile c sous jacente donc ça c'est vraiment très puissant euh, c'est le support aussi pour toutes les exceptions c'est pour ça que je vous suggère de lire le chapitre sur les exceptions c'est que les exceptions en fait on va naviguer cette pile avec pour chercher les blocs catch de ce qu'on appelle les handlers des exceptions et c'est aussi euh, la transformation de, cet objet, de cette pile en objet, ça permet de construire des continuations, et donc de faire des serveurs web comme dans les langages fonctionnels comme Scheme par exemple. Donc comment ça marche ben, En fait, Faro vous propose une variable qui s'appelle context. Donc en général, on dit que Faro a trois pseudo-variables, il a self, super et context. Et donc context. Quand vous demandez sa valeur, ça va vous re retourner la pile d'exécution que vous pouvez naviguer. C'est ce que vous voyez en fait dans le, le débugger Quand vous ouvrez un débugger, c'est ce que vous, ce, qui est, ce qui est affiché, c'est la pile en fait, euh, et c'est basé sur thiscontext. Donc, ce que je vous suggère, par exemple, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous définir une petite méthode dans laquelle vous allez mettre un halt, et puis ça va vous ouvrir un débugger Mais vous pouvez aussi dans cette méthode vous taper littéralement uh, thiscontext et puis vous allez pouvoir l'inspecter et vous allez avoir un inspecteur sur la pile d'exécution elle-même. Donc là, je voudrais vous montrer deux petits exemples d'utilisation de, de this context. Le premier, c'est la déprécation. Donc en fait, quand on veut changer une API en disant « bon, on n'utilisez plus cette API, utilisez cette API », qu'est-ce qu'on va faire comme en tant que programmeur En tant que programmeur, je vais éditer ma méthode et je vais utiliser le message « deprecated on in », c'est ce que je vous avais montré dans le cours sur les exceptions. Donc là, vous voyez, moi, ce que je veux juste exprimer, je veux exprimer un petit message « Utilise bar ». Et qu'est-ce que je veux… Qu que la, la dépréciation va afficher à l'utilisateur elle, elle va afficher « message »« foo is deprecated in faro ». Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ici C'est que moi, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas écrit dans quelle méthode j'étais. Par contre, lui, il s'est identifié que « foo c'était la méthode à plantes. Hein, c'est ça le point dans, dans, le, dans les arguments du message deprecated. J'utilise pas fou ou la méthode à plante. Donc maintenant, qu'est-ce que fait Comment c'est implémenté Le message deprecated, c'est une exception, deprecation. Et qu'est-ce qu'il va faire Donc, il va prendre les arguments, la chaîne d'explication, la date et puis la version. Mais en plus, il va rajouter cette expression thisContextSenderMethods. Qu'est-ce que ça veut dire This.context, c'est la pile au moment d'exécution de la méthode deprecated. Donc, ça veut dire que là, avec sender, je vais pouvoir accéder à la méthode à plante. ça, ça va me rendre fou, puisque c'était l'exemple, et je vais pouvoir lui demander quelle est ta méthode. Donc, en fait, thisContextSenderMethod, ça va me retourner la méthode compilée, puisque c'est un objet en faro, bien sûr, la méthode compilée à euh, fou. Et donc l'exception va pouvoir vraiment utiliser ce qu'il faut et aller extraire le sélecteur de cette méthode pour pouvoir faire un message qui soit plus compréhensible. Donc ça c'était juste pour faire que les messages soient, soient plus compréhensibles pour l'utilisateur sans forcer le programmeur à coder en dur à chaque fois d'où est-ce que c'était appelé. Maintenant je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est vraiment extrêmement puissante. c'est on a un problème, souvent on veut débugger, on aimerait pouvoir mettre un breakpoint dans une partie, dans une méthode qui est extrêmement utilisée. Ça peut être par exemple utilisé par un framework et vous, vous voulez juste débugger votre version. Donc vous ne voulez pas arrêter tout le système et les conditions euh, qu'on qu a comme Alt ou Once vont arrêter une fois, mais vous ce que vous voulez dire, vous voulez dire non, non, non, moi j'aimerais m'arrêter que si cette méthode a été appelée par cette autre méthode. Donc comment est-ce qu'on exprime ça d'un point de vue du, du programmeur, je vais juste exprimer ça de la manière suivante. Je vais dire, bah ben voilà, moi je veux m'arrêter seulement si j'ai été appelé, si foo a été appelé par la méthode testSetInitialized. Maintenant, comment on implémente ça Parce que vous voyez bien qu'on a, dans tous les autres cas, il faut que cette méthode ne, ne s'arrête pas. Donc comment c'est implémenté ben, vous pouvez le voir hein, dans Faro, je vous invite à ouvrir, le, à ouvrir le code. Vous avez alt qui est une exception et vous avez la méthode if. de point. Qu'est-ce qu'on fait donc elle a plusieurs cas parce que vous pouvez passer un bloc, on va juste regarder le cas qui nous intéresse quand on a un symbole, donc il regarde la condition, est-ce que c'est un symbole Si oui, alors regarde euh, si la chaîne d'appel contient le symbole. Donc regardons. Donc voilà, on tombe sur cette méthode-là. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode Là vous imaginez que vous avez euh, test set initialized, qui est un argument ici. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle déjà, elle, elle dit, ben moi je veux récupérer la pile d'exécution, donc contexte, en pharaoh c'est souvent, c'est synonyme de pile d'exécution, donc contexte, je veux avoir la pile d'exécution, et maintenant je vais faire un while, false, tant que je ne suis pas en haut de la pile d'exécution, alors com comment on définit en haut de la pile d'exécution, ben on dit, ben ça veut dire qu'il n'y a plus de sender, il n'y a plus personne qui m'invoque. Donc en haut, c'est quand l'invocation est nil, donc tant que l'invocation n'est pas de nil Qu'est-ce que je fais Je vais passer d'un gars à l'autre, d'un morceau de pile. Donc, vous avez, vous avez vos morceaux de pile comme ça, conceptuellement au moins. Donc, vous allez monter d'un à l'autre. Et là, vous faites Sender et Sender. Et là, ce qu'on va regarder, on va regarder. Mais est-ce que le sélecteur, par exemple, ici, je vais avoir, quelque part ici, je vais avoir test. Est-ce que le symbole d'appel de cette pile correspond à l'endroit où je voudrais m'arrêter Où j'ai dit, tiens, est-ce que... Est-ce que je suis appelé par test 7? Oui, si c'est le cas, je m'arrête, je fais quoi Je fais un signal parce que la classe est une exception. Et donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que implémenter ça dans un langage qui n'a pas de réification de la pile, c'est extrêmement compliqué. Là, vous l'avez en cinq lignes. Dans Pharo, ça paraît un peu complexe peut-être à comprendre, mais c'est super puissant, c'est super compact et on peut faire ça que parce qu'on a cette réification. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Ziz context, souvent on ne va pas s'en servir, hein, parce que c'est une, une fonctionnalité avancée. Maintenant, c'est super important pour l'innovation. Ça peut être de l'innovation au niveau des outils, c'est ce qu'on a montré avec euh, ces tests euh, euh, qui sont extrêmement compliqués à exprimer dans d'autres langages, mais ça veut être, par exemple, là, on va pouvoir représenter des continuations. Et donc, c'est pour ça que la personne qui a fait Seaside l'a fait dans l'ancêtre de Pharo, parce qu'il pouvait représenter la, manipuler la pile pour représenter des continuations qui allaient être la base de la, de, du mécanisme Call and Answer qu'on vous a présenté dans Seaside. Donc voilà, je vous ai présenté une fonctionnalité assez avancée de Pharo, vous pouvez vous amuser avec.